Ah, il tout le même souleur, Quello de un riccio. Et si tu ne n'es pas de ça, c'est pas normal hein Bon, mais déjà dans les la vidéo, c'est un animal et ne un comme va un un un si on peut faire un tien de riche, un stufato de riche, ou alors, une avritata de riche, yeah. un ficatelo de riche, un cheesecake de riche, un hamburger de riche. Et mange un riche une matinée avec mes biscottes et du Si on peut ouvrir un restaurant, c'est le riche. Alors, on so, Si on mange un porcini ou signarini, et un riche de di de o ou de wolpi. Puis ça, parce qu'un animal qui s'assomigue au cani, on si peut manger o riche de alors, qui est-ce qui s'assomigne à un signale? dans la cuisine. Bon, mais je veux savoir que le riccio purcino et le riccio canini sont les mêmes. Et juste un affaire d'inglassata et de smagrita, non seulement et après, à la stagione d'inguerre. Alors, première affaire, à la caccia au riccio. Bon, on ne peut pas dire que c'est une vraie caccia. Le riccio, le cane, il pilla comme il veut. Ou alors, venez à la porte à chercher à manger. Cui toya, e to cani. Bom, segunda fala quando l'avete é tia pato, olha a tumbalu. E cuaíça, com um animal simpático, così é difícil hein, de tumbalu. Tadio da tumba? Ou a allora, se é um psicopata ou sem saco? Para tumbalu, certo, é um metininho e nem por isso turi. outra maneira é um branco da água, o da pra-lo cuaípei. Cuaíço que na paura ou rico, se esbucina. E a questo momento si mette un bastone in corpo per impedirlo di riuscire si e torna. Dopo i brossoli, oggi, c'è l'uscia e uscia di eh? Machine gun fire! Per brucia i pruni! Mm. Sia l'animale s'apre di dolore, sia mori. E ci sono d'altra maniera ben intesi. E quando è morto, ci vuole a caccia a pella. Come un coniglio. In tanti di so fatti da spilare o tinta, la on a technique à didi la galouine là quoi. Depuis l'inté dit, cousi appel la partie. Une autre manière d'y va est de gonfler ou richou. Qu'on a pompe à vélo. Yeah. Je filme là. Misa il nous t'avons ouvatt ou da moutzatour à didi une attente par postérieure. Quand elle ouait ouest... appel la systa qu'a fait toulifat toulifat. Il si faut uh, uh, uh, si -di bon, -di e dire tu te dises que tu te tu te dises que tu te dises que tu te dises que tu te dises que tu te dises que tu te dises tu te dises que tu te dises que tu te dises tu passa dises que e Lani Adona era propria contenta. Dopo, l'homme l'a palisata qui era cari di Et Adona a résoutu tout. Ah una bella testimonianza. C'était avec un cousin à moi qui m'a dit que dans les temps beaucoup à manger, lui aussi de temps en temps. Quand il tombait dessus, il le récupérait. Il était de mandria, le petit hameau au-dessus de Figarilla. Il faisait au tiano di riccio, ou alors au feu de bois. Et là, il me semble que c'est une recette du Cap. C'est un peu barbare pour notre temps, mais bon. Je l'ai vu faire et j'ai goûté, c'est très bon. Le hérisson était recouvert de terre argileuse et formait une grosse boule. Le pauvre replié sur lui-même est vivant et placé sur la braise. Lorsque ça craquelait, c'est qu'il était cuit et lorsqu'il sortait de la couche de terre cuite, les piquants restaient dans la terre avec la peau. Il ne restait plus qu'à le décortiquer et manger. Il me semble qu'il m'avait dit qu'à Eve, il faisait de même. Généralement, il me disait que c'était son chien qui le rapportait lorsqu'il était à la chasse ou même lui portait jusqu'à la maison. Et ma grand-mère m'a raconté qu'au village, quand elle était petite, avec tous les enfants du village, il partait pour les chercher. Car un ancien ne mangeait presque que ça et leur donnait une pièce pour un hérisson de rapporter. Du coup, ça motivait les jeunes. Marcus Ayvera qui... Encoi ou par un sorte ou avara du dino. Bon, à répéter au cas où, ou rich ou un animal et ou non Bon appétit tout